Dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, artistiques et associatives. D'habitude, je rajoute à cette phrase « les belles énergies de mon territoire, le Vaucluse ». Mais cette fois, ce n'est pas un invité vauclusien que je vous propose d'écouter, c'est d'ailleurs un épisode un petit peu particulier que j'ai mis quelques mois à monter, car il est toujours plus difficile d'interroger des personnes très proches. Allez, je ne garde pas le suspense plus longtemps, mon invité c'est Jean-Philippe Drecourt, compositeur de musique électro-acoustique, et c'est aussi mon frère, mon grand frère, ou mon brother comme je l'appelle depuis qu'il est parti vivre à l'étranger, alors que j'avais 19 ans. Pourquoi donc sortir de ma ligne éditoriale Parce qu'Esperluette est proche de fêter sa troisième année et que Jean-Philippe a été l'une de mes sources d'inspiration. Étudiant brillant au lycée, il entre en prépa puis dans une grande école pour poursuivre ses études d'ingénieur en génie de l'environnement. D'abord au Danemark, puis au Royaume-Uni où il a terminé son doctorat. Un jour, il est venu annoncer à mes parents qu'il arrêtait tout pour devenir écrivain. Il a ensuite déménagé au Portugal, est devenu traducteur et ses envies d'écriture ont évolué pour l'emmener vers la musique électroacoustique. C'est lui le premier qui m'a montré que l'on pouvait oser et sortir d'une voie toute tracée pour tenter des aventures professionnelles un peu plus folles. C'est lui aussi qui m'a parlé de podcast quand je lui ai dit que j'aimerais continuer à faire des interviews après une expérience radio pendant le festival. Il m'a donné mon premier micro et a créé le jingle d'Esperluette. Vous voyez maintenant le rapport entre Esperluette et Jean-Philippe. Mais ce n'est pas le portrait de mon frère que je veux partager avec vous. C'est le portrait d'un artiste, avec les étapes de sa nouvelle carrière, ses inspirations, sa sensibilité et ses envies créatives. C'est le portrait de quelqu'un qui ose avancer sur un nouveau chemin. Vous entendrez d'ailleurs que ses expériences d'ingénieur ne sont jamais bien loin de ses créations. Cet épisode sera également l'occasion pour vous d'essayer d'écouter certains sons autrement. Vous verrez. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Drecourt et je suis compositeur de musique électroacoustique. En fait, ça a commencé en troisième. J'ai un copain qui m'a ramené un disque de The Art of Noise, qui est un groupe de musique expérimentale anglais et qui travaillait justement avec des, avec des sons montés et à cette époque-là, donc il montait encore euh, sur, des, sur des bandes. Et, et lui, il était super fan et j'avoue que tout de suite, j'ai accroché. Donc à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais devenir compositeur de musique électroacoustique, loin de là, mais en y réfléchissant, c'est vraiment la mort. C'est là où ça a commencé, où j'ai dit ah ça c'est autre chose, c'est pas de la musique pop, c'est pas, pas, pas juste du piano, ou un violon, ou des synthés, il y a autre chose. Et, euh, et c'est vrai que ça tout de suite ça m'a passionné quoi. C'était vraiment, j'adorais, et en fait euh, après j'ai oublié euh, les études, tout ça machin, et euh, après j'étais au Danemark et j'ai une amie qui avait un, justement un Zoom H1, donc elle enregistrait des livres audio. Moi je l'ai utilisé pour enregistrer les chats qui ronronnaient, je suis allé enregistrer la mer et tout ça. Mais là j'étais plus donc dans le, dans le, le field recording, donc l'enregistrement de terrain où on enregistre des sons naturels ou des sons de la vie et on ne monte pas, on ne transforme pas, on ne fait rien, c'est juste on les met comme ça, on les présente comme ça. Et c'est un, un témoignage de, de, de, de, du paysage sonore d'un endroit ou d'une un, situation. Et après, j'ai rencontré un pote à Londres qui, lui, faisait ça aussi. Donc on a commencé à sortir, à aller enregistrer à Londres, faire des trucs. Et puis, il m'a prêté un livre, In the Field, qui m'a complètement changé la vie. En fait, le, le livre montrait qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça et qui, après, composaient de la musique avec ces enregistrements, ces field recordings. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça donc c'est des interviews de gens qui sont relativement connus dans le domaine du Field Recording. C'était vraiment des gens qui commençaient à composer, à, à superposer leur, euh, leur, leurs enregistrements. En fait, de composer un, une pièce musicale à partir d'enregistrements de, qu'ils n'ont pas des, des instruments, à partir d'enregistrements de bruits, de sons, de gens, d'animaux, de, de, de toutes sortes de choses. Et c'est là vraiment, je crois, où il y a eu le déclic où euh, je me suis dit, ah ouais, ça, euh, ça je pense que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien essayer. quoi. L'électroacoustique, ça regroupe euh, vraiment euh, beaucoup de choses en fait, c'est tout ce qui est, tout ce qui n'est pas joué avec des instruments, et encore, c'est quelque chose qui est, qui est monté euh, sur l'ordinateur en fait. Donc euh, on pourrait dire que la musique électronique, c'est de la musique électroacoustique. C'est acoustique et électronique. Donc. Mais euh, généralement, ce qu'on décrit par euh, musique électroacoustique, c'est la musique qui est, qui est euh, principalement euh, composée de bruits qu'on ne considérerait pas comme, comme, des, comme de la musique à la base. Mais qui, euh, si on se débrouille bien, et pour certaines personnes, devient musicale par le montage, en fait. Donc j'enregistre. Un bruit qui m'intéresse donc ça peut être de la vie quotidienne ça peut être n'importe quoi alors je sais pas là dernièrement qu'est ce que j'ai eu j'ai eu la porte de mon micro-ondes qui grince Le grince de porte et c'est un grand classique de la musique concrète qui est l'ancêtre de la musique électroacoustique euh, qui a été développée en france dans les années 50 euh, juste après la guerre à l'avènement de de la radio où on commençait à avoir des bandes d'enregistrement les premiers compositeurs de musique électroacoustique donc qui était la musique concrète ils utilisaient des des disques. Et en fait, ils créent ce qu'ils appellent un sillon, un sillon continu, une petite griffe sur un des sillons du disque pour qu'en fait l'aiguille le, le, la, du tourne-disque, elle tourne toujours dans le même sillon. Et c'est la première boucle, le premier symbole. Les, les premiers compositeurs de musique électroacoustique, c'était des, des mois, des années pour créer une pièce de quelques minutes. L'ordinateur, ça aide énormément. Euh, et puis pour la transformation... Euh, je veux dire, on a, on a tous les outils dans l'ordinateur alors qu'avant c'était des pièces entières avec des, des filtres, euh, des compresseurs, des, toutes sortes de choses. Là, euh, tout, tout est dans mon ordinateur portable. J'ai besoin de rien qui soit extérieur. Euh, moi j'enregistre beaucoup, j'adore l'eau. Donc j'enregistre beaucoup les fontaines, les vagues. Euh, les rivières, le glouglou, -glou, euh, j'ai un super glouglou euh, -glou dans un égout euh, d'eau qui, euh, qui s'évacue. Euh. Après, il y a tout ce qui est matériaux, casser des choses par exemple. Ça, c'est très bien parce qu'après, on peut le ralentir. En le ralentissant, on découvre euh, des, nouvelles, euh, des, nouvelles, des nouvelles textures, en fait, si on enregistre euh, en bonne qualité. Le métal, c'est génial parce que ça résonne. En fait, tout ce qui fait un son peut devenir euh, matière et plus c'est ésotérique, plus c'est inhabituel, plus euh, plus c'est intéressant en fait. C'est toujours dans en arrière-plan quand quelqu'un ouvre une porte, je dis ah tiens le grincement. Euh... Il n'y a pas longtemps j'ai fait des cactus. suis allé enregistrer des cactus. C'est la fin de l'été, les feuilles des cactus sont sèches. Et donc quand tu les quand tu les craques, en fait il y a des fibres et les fibres quand tu les tires, elles résonnent comme des cordes d'instruments. Et elle résonne dans la feuille. Donc en fait, là, ce n'est pas un enregistrement traditionnel. Donc, ça, c'est une autre des techniques qu'on utilise beaucoup en musique électroacoustique c'est qu'on utilise des micros qui sont des micros qu'on va appeler non traditionnels, qui enregistrent des vibrations qui ne sont pas nécessairement des vibrations de l'air. Ça peut être des vibrations d'objets. Donc, par exemple, pour ce, cette feuille de cactus, j'ai utilisé un micro contact, qui est normalement utilisé pour amplifier une guitare ou un, ou un piano. Et là je mets le micro contact sur la feuille et je, je déchire la feuille. Et donc les fibres de la feuille, elles vibrent. Et elles transmettent le son dans la feuille. Donc on a des... Généralement, quand je n'ai pas mon micro, il y a un son intéressant. Quand euh, j'ai mon micro, il se passe rien. C'est généralement c'est le, le dilemme de, euh, de l'enregistreur moyen, <rire> c'est qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant quand on n'a pas le micro. Et je pense que partiellement c'est parce que quand on n'a pas le micro, on est détendu, on ne pense pas justement à utiliser son micro, et donc on est plus, euh, plus ouvert sur ce que le monde a à nous offrir. Normalement, euh, il faudrait toujours avoir son enregistreur avec soi. Quoi. Puis bon, c'est pas très social hein, quand on dit bon euh, taisez-vous. Hein. C'est bon là, j'enregistre. Au niveau de la collecte des sons, ça va dans les deux sens en fait. Euh, j'ai des, des séances d'enregistrement où c'est juste parce que euh, je veux enregistrer quelque chose et que ça m'intéresse, ou là par exemple les cactus, je suis tombé dessus par chance. Je me suis baladé, puis j'ai commencé à essayer, j'ai essayé des trucs, puis il y avait une feuille qui était là, qui était une feuille enfin, morte, j'ai dit tiens. Je vais déchirer. Des déchirures, généralement, c'est toujours, euh, on obtient toujours quelque chose d'intéressant. Là, c'était vraiment euh, à l'instinct. Euh, j'ai joué avec les cactus et j'ai, euh, maintenant, dans ma banque de son, j'ai euh, des feuilles de cactus. Parfois, on va chasser le son avec une idée dans la tête. J'ai fait une composition pour une performance dans un château d'eau. Ce château d'eau faisait partie d'un système d'alimentation en eau d'une ville et on célébrait les 80 ans du système euh, d'alimentation en eau de la ville. Là déjà on nous a donné une banque de sons, mais après il y avait des sons que moi je voulais enregistrer parce qu'on voulait créer euh, l'histoire d'une euh, goutte d'eau, de la pluie jusqu'au jusqu moment où elle sortait du robinet et il y avait quelqu'un qui buvait l'eau du robinet. J'ai chassé le, le, le, le bruit de, de la pluie, j'ai eu de la chance, c'était encore à la saison des pluies au Portugal, donc euh, j'ai été euh, enregistrer la pluie. J'avais créé donc la chronologie de la pièce, on, avait 20, on savait qu'on avait 20 minutes. Euh, je savais qu'au milieu j'avais donc les sons, tout ce qui était les sons techniques, les tuyaux, tout ça. Et après je voulais euh, quelque chose qui était plus organique au début et quelque chose qui était plus basé sur euh, la consommation d'eau, le, le, le produit fini à la fin. Pour moi, utiliser l'art pour montrer l'industrie d'une façon différente, ça, je pense que c'est une approche que j'essaye de développer. Ce n'est pas évident parce qu'il faut accéder au, au, au milieu industriel. Avec mon diplôme d'ingénieur, je suis toujours intéressé par la technologie, par l'industrie, par ces choses-là. Et donc je voudrais composer avec des sons industriels et donc aller dans les industries et, euh, et enregistrer. Je trouve que même si euh, généralement l'industrie est considérée comme une source de pollution au niveau du bruit, déjà, on en a besoin. Donc il faut quand même être euh, honnête par rapport à ça, c'est que... Soit on fait quelque chose par rapport au, au bruit, on le gère, soit faut, on accepte, hein, euh, les fonderies d'acier, il n'y a, a pas photo, hein, faut, ça fait du bruit. Hein, euh, on euh, ne peut pas les empêcher de faire du bruit. Donc, euh, donc après, moi, ce que j'ai ce, ce essayé de développer dans ma pratique, c'est justement d'aller enregistrer ces sons et après de les transformer en quelque chose d'intéressant. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose de beau dans le sens où c'est... Euh, c'est les petits oiseaux, euh, c'est euh, un film dans une forêt où il n'y a, euh, a pas de bruit, il euh, n'y a que des animaux sauvages, des choses comme ça. Mais, euh, mais ça peut être intéressant, ça peut euh, inviter à la, à la curiosité, en fait. De se dire, ah ah oui, quand même, ah c'est intéressant, ouais. c'est di différent. Et d'essayer donc de... Donc je fais pas non plus l'apologie de l'industrie, la, mais c'est d'essayer d'être de, deux de dire « Ok, euh, bon ben voilà, c'est les sortes de bruits qu'on a dans l'industrie, est-ce qu'on peut en faire quelque chose euh, Est-ce que c'est intéressant ?» euh, Je vous attire l'attention dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire avec On les garde, on essaye de les transformer, euh, on, on, on s'associe au processus de production de nos, de nos biens de tous les jours d'une façon qui est différente, de façon qui est... Plus, plus, plus intime dans le sens où généralement, en effet, les, les gens n'ont pas accès aux, aux industries, aux usines. Donc en amenant les sons à eux dans une salle de concert, une salle de musée, quelque chose, on, on a peut-être une façon de les éduquer un peu indirectement sur ce qui se passe vraiment et sur aussi le, le travail des gens qui sont là, qui eux, sont obligés de subir le bruit tous les jours. Et donc de, de savoir s'il y a un moyen de changer notre relation par rapport à ça. Quoi. Ça fait partie de notre mémoire, ça fait partie de notre vie. On euh, ne enfin, peut, peut rien faire sans, sans, sans ces industries de nos jours. Il y a très peu de gens qui vont construire leur maison avec euh, des troncs d'arbres des troncs qu'ils ont abattus eux-mêmes. Donc euh, c'est là. Quoi. Il y a un lien entre mes études d'ingénieur et ma vie d'artiste plein, de plein de façons en fait. Alors une des façons, c'est ça, je suis très intéressé par le, justement la, la technologie euh, et la technique et d'essayer de voir si on ne peut pas composer des choses qui sont intéressantes ou parfois juste enregistrer. J'ai un, un super field recording d'un ponton euh, à Lisbonne dont personnellement je trouve que le grincement est absolument fantastique. C'est un avis très personnel qui est partagé par très peu de personnes mais, euh, mais euh, je trouve que c'est que le... Et à chaque fois que j'y vais, que je prends le bateau pour traverser la rivière, euh, je trouve que ces pontons sont musicaux, qu'il y, qu y a vraiment une musique. Euh, je pense que la plupart des gens, surtout les voisins, doivent se dire euh, « il y en a marre des pontons, ils pourraient mettre de l'huile euh, », c'est clair. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté musical qui, euh, quand c'est tiré de son contexte, euh, c'est vraiment, c'est très beau. Je trouve que c'est beau. Euh, donc ça, c'est une, une des premiers aspects, c'est l'aspect la, de la relation à la technologie et la, la compréhension de la technologie. Je sais ce qui se passe. Vu que j'ai des compétences d'ingénieur que je n'ai jamais utilisées vraiment, mais elles sont là, je, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui va se passer, dans... donc j'essaye je, de représenter ça par mes créations. Puis la curiosité, l'intérêt, euh, je suis un geek, il hein, faut quand même le, le dire comme c'est. Euh, donc, euh, ouais, à chaque fois qu'il y a une machine, un truc, euh, c'est vrai que... Euh, j'ai tendance à vouloir mettre des micros dessus, à plonger ma tête dedans pour savoir ce qui se passe, donc ça c'est... avec le son. Il y a un moyen de faire ça de façon délibérée. On a, on a une, une ligne directrice qui permet d'explorer les machines et les, et le, les processus technologiques d'une façon très particulière. Et après, en plus, le fait d'être ingénieur, ça me permet aussi d'utiliser de, des logiciels qui ne sont pas accessibles à des gens qui n'ont pas de connaissances en informatique, euh, en technologie, ou des choses comme ça. J'utilise, euh, pour la transformation des sons, j'utilise des logiciels qui sont des logiciels euh, où il faut programmer ses, ses propres transformations. Euh, et donc, j'ai besoin de connaissances en acoustique, euh, en, en informatique, euh, ce genre de choses, quoi. Et donc là, être un ingénieur, ça me donne un, un atout supplémentaire parce que je sais comment créer des programmes, je sais comment programmer les, les outils. Je suis passé de l'ingénieur à l'artiste, la, à, à ça c'est clair, c'est un, une, une, une grosse opposition. Bah, je pense que c'est une réaction par rapport au fait que je n'ai euh, pas nécessairement bien vécu tout au moins mes premières années en prépa. Donc, euh, c'est vrai que euh, j'ai jamais été vraiment dans le rang. Je me suis jamais vu en étant euh, directeur d'entreprise. Ou... J'adorais le, le sujet de le, la technologie, tout ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Mais pas nécessairement euh, le fait d'être assis dans un bureau d'études pendant toute la journée, encore que je suis assis dans mon studio toute la journée. C'est différent. <rire> J'approche euh, la pratique artistique comme un ingénieur. Ce qui pose des problèmes hein, au niveau de la créativité parce que j'ai tendance à organiser mes trucs de façon très euh, rationnelle. Il euh, y a un plan. Euh, alors que quand je discute avec mes amis artistes, on voit que leur, leur approche est beaucoup plus organique, il y a une, une connexion au, au, au lieu, euh, qui une connexion qui est plus lyrique. Mais, mais donc moi, j'apporte autre chose. J'ai la signature de l'ingénieur dans mes créations. Et euh, tout mon travail là, sur ces dernières années, ça a été justement d'assouplir un peu l'approche de l'ingénieur est de, de rajouter l'artiste et de en fait de voir que j'écris pas un manuel quoi j'écris j'écris un dialogue avec avec mon public il y a besoin d'un dynamisme d'une dynamique du de la de la pièce qui n'est pas le même que quand j'écris un manuel ou une candidature c'est un c'est quelque chose qui est, qui est qui demande beaucoup plus de réflexion sur la conversation sur le, sur le, les forts, les faibles, les, les, les variations d'intensité, des choses comme ça, euh, qui sont beaucoup plus difficiles, parce qu'il n'y a, a qu'une façon de construire un pont, il y a une, une, une, un nombre infini de façons de construire une pièce de musique. Alors, à partir de quand j'ai réussi à me dire que je suis un artiste, je crois que je n'ai pas encore réussi complètement en fait. Je vais dire que c'est arrivé quand on m'a payé pour la première fois. Et donc c'était ce, Cette performance dans le château d'eau, on, on a payé. J'ai posé une candidature, on était une centaine d'artistes. Euh, il y avait quatre places, j'ai été sélectionné. Euh, ils ont dit oui, on va vous donner des sous pour ce que vous faites. Et là, j'ai pas compris. Hein. Donc... Euh, et donc ça m'a quand même... Et en fait, et après ils m'ont pris au sérieux, c'est surtout ça quoi. Je suis arrivé, j'ai dit faut faire ça, faut enregistrer ci, faut mettre les, les, les haut-parleurs comme ça. Je me mets là, on organise la pièce comme ça. Et le gars dit OK. OK, on fait ça. Là j'ai dit, ah il y, y a quelque chose là, là ils sont d'accord. Ils ont signé un chèque. Euh, et ils vont inviter des gens à écouter les gens sont venus je pense que ça m'a vraiment euh, ouais, ça m'a changé ça, ça a changé euh, là, le, je, je me suis pris au sérieux donc je, je pense que je, je prenais mon travail au sérieux avant mais là c'est quelque chose qui a vraiment changé, ouais, la façon dont je, ma relation à l'art, et j'ai commencé à ne plus appeler mon bureau mon bureau mais mon studio et c'est vrai que ça, donc ça continue, mais j'ai encore du mal, hein, mais on y arrive, on progresse. Je me rends compte, en étant euh, en contact avec d'autres artistes, qu'en effet, je, je ne suis pas un artiste. Et donc, j'ai une approche au monde qui est complètement différente des artistes. Et j'en suis très content. Je pense qu'au au long terme, c'est une force. Pas un, pas un handicap. Parce que ça me permet justement de percevoir le monde de façon différente. En plus, la musique électroacoustique, c'est une musique qui est, très, euh, qui est très abstraite, qui est très technique. Euh. Donc justement, moi je, je bah mon amour de la, de la technologie me permet justement d'aller trouver les sons ou, ou même de me dire ah, ah oui, donc ça ce matériau-là, je pense que ça va être intéressant. Et si je le manipule de cette façon, il va sûrement créer des sons et quand je le manipule je sais où je dois capturer le son si je mets un micro contact euh, ou le, le type de fréquence qu'on va avoir donc à ce moment-là j'ai besoin d'un tel euh, de matériel comme ça ou euh, là la pièce elle est trop grande il va avoir un écho euh, faut que je m'arrange dans un coin pour que j'ai pas l'écho ou justement je veux capturer l'écho donc là je vais me mettre à un autre endroit ça c'est des ça c'est des compétences techniques c'est pas des compétences artistiques après c'est ce que je fais avec qui est le travail artistique C'est vrai que comme j'essaye je développe, de développer mon ouïe, j'ai aussi une sensibilité au son et au bruit qui est accru. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle je fais de la musique électroacoustique, c'est justement d'essayer de, de transformer ce rapport qui est un rapport de « est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu plus de silence ?» en disant « oui, mais de toute façon je vis en ville, donc il y a du bruit, donc il faut que je, je, je m'approprie le son, que je le transforme et que je le sublime en fait. » Euh, donc, mais c'est vrai que, mais j'ai deux modes. Hein. J'ai le mode euh, je, dans la vie de tous les jours où là, euh, les brumes dérangent, les voisins me dérangent, euh, le, le compresseur de, de la clim du voisin euh, euh, m'ennuie pendant que je mange dehors. Et puis il y a euh, le jean euh, le fille électroacoustique euh, où là c'est. Ah ah oui, oui, des super, des fréquences comme ci, des fréquences comme ça. Euh, ah oui, là c'est génial. Euh, ah bah ben là je vais aller mettre mon micro dans un trou, ça va résonner d'une certaine façon. Euh, et donc il s'approprie les sons de façon complètement différente. Donc il euh, y a le chasseur de sons et puis il y a le jeanfit le tous les jours. Mais je pense que de, faire, de travailler sur les sons, en fait, ça m'a donné aussi, euh, m'a permis de me distancer un peu plus du bruit et d'être un peu plus détendu par rapport à ça, et aussi de trouver des moyens euh, je, de, de, de me protéger du son, quoi, d'avoir... Même si c'est juste des boules de euh, ou un, un casque d'écoute euh, anti-bruit, euh, je, je, je sais comment euh, gérer et, et, me, et me protéger un peu, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a deux personnes. Il y a le, le chasseur et puis le, la personne qui vit tous les jours et qui a besoin d'un peu plus de calme pour justement pouvoir après euh, travailler avec les sons. J'écoute ce genre de musique, oui. Euh, c'est pas quelque chose que j'écoute tous les jours. Quand je travaille, je peux pas écouter ça. C'est une musique qui est, qui est on va dire, difficile, c'est pas le bon mot, mais qui, qui est, qui, de, qui demande une attention. C'est une, une musique qui, qui demande l'attention, qui captive toute l'attention de, de l'auditeur. La musique électroacoustique c'est un peu comme euh, comme manger un mets très particulier, euh, euh, qui a un goût vraiment euh, soit très amer, euh, soit très sucré ou très acide, mais qui a été, on sent que ça a été composé de façon euh, délibérée. Donc c'est pas aller au McDo. Donc, euh, quand on va au McDo, on peut bouffer du McDo tous les jours si on veut, si on aime ça. Euh, ça on, on rentre, on mange, on sort. C'est bon, c'est fini. Là, il euh, faut s'asseoir, il euh, faut commencer par respirer. Ou un, un vin, très bon vin, un vin inhabituel. Il faut, il faut prendre son temps. Il ne faut, faut pas se jeter. C'est très différent de la musique euh, traditionnelle, conventionnelle. Euh, parce que généralement, il n'y a pas vraiment de rythme. Pas... Il enfin, le... y, a... y a ce qu'on appelle de la vitesse. Donc ça accélère, ça ralentit, mais il n'y a pas, euh... y a pas le... la percussion. Il n'y a pas de mélodie. Généralement, il y a des motifs. Donc on va retrouver des motifs qui vont revenir, qui vont être transformés, mais ce n'est pas la même chose qu'une mélodie qu'on peut chanter. On ne peut pas vraiment chanter de la musique électroacoustique. Encore que moi, euh, parfois, je fredonne de la musique électroacoustique, ça m'arrive. Mais il faut, euh, faut partir avec l'esprit ouvert et se, et pas avoir mal à la tête. Un jour de migraine, il ne faut pas commencer à écouter de la musique électroacoustique. C'est une aventure, c'est une découverte et c'est euh, euh, au fur et à mesure, avec la pratique, euh, on, on s'habitue, on commence à reconnaître certaines choses. Et c'est pareil, c'est pas un truc qu'on écoute toute la journée, comme la radio, on se pose pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ou même cinq minutes, on dit « ok, maintenant j'écoute ça ». Et il y a des expériences à avoir par rapport à ça qui sont des expériences très fortes, mais qui demandent un certain engagement avec le support. Alors, l'esperluette du moment Je voudrais parler de Gordon Hampton C'est un gars qui fait du field recording euh, Un des meilleurs du, du domaine Il a un projet qui s'appelle One Square Inch of Silence Donc il y a un centimètre carré de silence Et en fait, il recherche dans le monde entier Les endroits qui n'ont pas été pollués par, euh, par le son des êtres humains. Ce qui est très difficile de nos jours parce que la plupart des endroits sont survolés par des avions et donc en fait il y, y a une pollution euh, sonore de l'avion qui aussi en tant que, même pour enregistrer des bruits euh, industriels et tout ça, quand on a des bruits des moteurs derrière, c'est infernal. J'adore ces field recordings, je les écoute, ils sont sur Spotify, je les écoute euh, très régulièrement, euh, généralement je fais ma sieste avec. Lui, il adore les oiseaux, et donc il fait des enregistrements d'oiseaux euh, partout dans le monde. Euh, et donc il dit qu'il a une théorie comme quoi, enfin euh, c'est pas une théorie, c'est vrai, l'être humain, en fait Louis de l'être humain est la plus sensible à la fréquence des chants des oiseaux. Et donc il dit que nous, on, on a une relation aux oiseaux qui est particulière, parce qu'on on, est, est vraiment attentif. Alors, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui réfléchis après, mais pour moi, je me dis que la raison pour laquelle on est tant sensible aux oiseaux, c'est que les oiseaux sont un super indicateur de savoir s'il euh, y a des prédateurs ou pas. S'ils chantent, ça veut dire qu'ils sont en sécurité, et donc nous, par extension, dans la nature, on est en sécurité. Donc, euh, écouter des chants d'oiseaux, ça, ça détend. Parce que euh, ça veut dire que tout va bien. Et donc, on peut euh, se détendre, et j'avoue que c'est... Euh, alors, ce pas du tout le genre de choses que je fais, que je compose moi, euh, mais j'adore écouter euh, ses field recordings et je recommande. Il y a énormément, en plus, il y a des documentaires sur son travail, tout ça, donc c'est en anglais, mais euh, je crois qu'il a même fait des interventions euh, dans, des, dans des émissions françaises. Euh, et euh, c'est vraiment le gars qui, est, euh, qui travaille beaucoup sur le silence euh, sur le, et sur l'écoute attentive du, euh, de la nature. Le silence est le contraste de la musique et en fait euh, on, on oublie que la musique est faite de silence en fait. Et ce qui est euh, euh, Mais même moi, en hein, tant que compositeur, euh, il faut que je me le rappelle régulièrement que les gens qui écoutent mes pièces, ils ne les écoutent qu'une fois. Moi je les ai écoutées des centaines de fois. Donc il faut que je rajoute du silence entre euh, les moments euh, intenses. Il faut qu'il y ait, qu y ait euh, si, tout au moins un silence relatif. Et euh, c'est ce silence relatif qui, qui fait la beauté de, des, moments, des moments intenses. Euh, donc le silence, c'est ouais, essentiel. Quoi. Dans ma création artistique à l'avenir, je me souhaite de collaborer avec d'autres artistes. Plus, d'avoir une... Que mes pièces, en fait et un objectif qui est au-delà de l'objectif de juste créer une pièce de musique. De créer quelque chose que quelqu'un d'autre va pouvoir utiliser pour eux créer leur propre communication. Donc je m'imagine un spectacle vivant, c'est la chose qui me semble la plus logique, mais après je suis ouvert à toutes sortes de choses. D'avoir une collaboration qui est au-delà de la musique. Donc je collabore euh, parfois avec des artistes aussi, euh, donc avec la chanteuse, la Méléna, avec qui on collabore. Euh... Mais ça reste musical. Je voudrais euh, que ma musique euh, aille ailleurs, qu'elle qu aille inspirer un danseur, euh, un acteur de théâtre, euh, un... peu importe, un, même un, un potier, enfin euh, quelque chose euh, qui fasse, qui soit autre. Que la musique. Merci Jean-Philippe d'avoir partagé avec mes auditrices et auditeurs les étapes qui t'ont permis d'affirmer que tu es un artiste. J'espère que cet épisode leur aura donné envie de découvrir la musique électroacoustique. J'aime l'idée de se donner le temps et la possibilité de découvrir des créations différentes, d'écouter le monde qui nous entoure avec d'autres oreilles. Je vais d'ailleurs ajouter sur l'article de l'épisode sur esperluette-podcast.fr quelques vidéos d'artistes électroacoustiques. J'aime aussi beaucoup l'idée que le silence permet de rendre plus beaux les sons qui l'entourent. Avant de laisser le silence post-épisode faire son effet, pensez à suivre Jean-Philippe sur son site internet, drecourt.com ou Soundcloud et de mettre 5 étoiles et un commentaire à Esperluette sur votre application d'écoute préférée. Je termine cet épisode avec l'une des dernières créations de Jean-Philippe en entier cette fois et je vous dis à une prochaine, je l'espère, luette évidemment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 I told this boy. I told this boy. I told this boy. I <,odka> <pol>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 <laughs> doom, doom, doom, doom.